J'ai vu que aujourd'hui on était la journée de la femme. Donc, on est le 8 mars, dimanche. 8 mars 2020, la journée de la femme. Bien. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce qu'on a besoin d'une journée pour faire la fête des femmes, pour célébrer les femmes Et je dis les femmes, mais je dirais aussi les hommes les enfants, les grands-parents, les grands-mères, les grands-pères, les amoureux eh oui. Est-ce qu'on a besoin d'une journée particulière Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt euh, être et euh, respecter tous les êtres humains au quotidien Ce serait beaucoup mieux. Alors j'en reviens aujourd'hui à la journée de la femme parce que... La journée de la femme, Ouais. Il faut dire que tous les jours, tous les jours, il y a des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont maltraitées, parce qu'elles ne sont pas respectées. Et ce, malgré une journée par an de la fête de la femme. Mais allons plus loin encore. Allons voir ailleurs dans le monde. Allons voir dans ces pays d'Afrique et autres pays, euh, Malaisie, euh, et d'autres, il y en a tellement. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de la journée de la femme Sérieux. Quand vous voyez que les femmes sont maltraitées, malmenées, qu'elles sont euh, abattues dans les rues parce que euh, euh, elles n'ont pas le droit de, faire, euh, de conduire ou parce qu'elles n'ont pas le droit juste de sortir, et qu'elles se, elles, elles se font tuer. Et aujourd'hui, on fait, la journée de la femme. Quelle hypocrisie Sérieux Vous savez qu'aujourd'hui, hein, malgré le fait que ce soit la journée de la femme, il y en aura qui se font tuer. En France, pour maltraitance, mais dans les autres pays. Parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut, parce qu'elles n'ont pas à manger, parce qu'elles n'ont pas de toit sur la tête, parce qu'elles doivent nourrir leurs enfants et qu'elles n'ont pas assez de lait maternel pour les nourrir. Donc aujourd'hui, elles vont voir dépérir leurs enfants parce qu'elles bah, n'ont pas ce qu'il faut pour entretenir et pour faire en sorte que leurs enfants grandissent euh, normalement. La journée de la femme aujourd'hui, quelle vaste fumisterie Mais c'est vrai. Ah ouais, mais là-bas, ah c'est ailleurs. Hein, c'est ça passe pas les frontières, hein, Non. Nous, dans les pays civilisés, enfin, dits civilisés, parce qu'en fait, au final, on est des pays euh, de sauvages et d'esclaves et de tout ce qu'on veut. Ici, on fête la journée de la femme. Bah ouais. Mais euh, c'est aussi un geste commercial. C'est surtout un acte commercial. On va bien offrir quelque chose à, à la femme qui nous côtoie au quotidien. Hein, c'est normal, c'est sa journée. Hein, on va être un petit peu plus gentil. On va, on va lui offrir une fleur. On va lui être plus agréable. Ouais, Mais demain, ça sera fini. Demain, ça va reprendre. Exactement comme d'habitude. Et là, bah, une journée par an, nous les femmes, hein, je vous tiens à la main, je, je suis avec vous euh, de tout cœur parce qu'on en profite aujourd'hui, demain ça sera foutu, ça sera trop tard. Hein, c'est aujourd'hui, si euh, on veut se défouler, si on veut euh, aller de l'avant, c'est aujourd'hui parce que demain ça sera fini, ça sera plus la journée de la femme, ça sera la journée d'autre chose. Et voilà, et, et c'est dans ce monde-là qu'on vit, voilà. Mmh. Il y a une journée pour la femme, il y a une journée pour l'enfant, il y a une journée pour les maladies, il y a une journée pour la fibromyalgie, il y a une journée pour le cancer, il y a une journée pour euh, euh, quoi d'autre euh, Le cancer, la sclérose en plaques... Et il y a des journées pour tout et n'importe quoi en fait, tout le long de l'année, il y a 365 jours dans un an. Donc vous pensez bien que tous les, autres, que tous les jours de l'année, il y a une journée spéciale pour quelque chose. Sauf que dans un monde idéal, dans un monde où l'argent ne serait pas le Dieu, dans un monde où euh, il y aurait de l'amour, de l'empathie, du partage, eh bien, on n'aurait pas besoin de fêter. Non. Parce que la fête, ça serait tous les jours. Ouais, la fête, ça sera tous les jours. Il y aurait le respect tous les jours des êtres humains. Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, du vivant. Et Oui, ben, ça serait tous les jours la fête. Ça serait tous les jours qu'on les respecterait. Ça serait tous les jours que bah, les femmes arrêteraient de se faire taper dessus, qu'elles euh, arrêteraient de se faire violer, qu'elles arrêteraient euh, d'être malmenées, maltraitées, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, bref. Voilà, donc euh, euh, moi je dis que cette journée, hein, c'est pour moi une vaste fumisterie, aussi bien cette journée que toutes les journées qui euh, font la fête, la propagande, voilà le mot exact, la propagande. Parce qu'une journée ça suffit pas, hein. une journée ça ne suffit pas. Nous, on est, nous les femmes, on est des femmes 365 jours par an, et de, du, début, du début de notre vie jusqu'à euh, la fin, donc de notre naissance jusqu'à la mort, à notre naissance, dès qu'on est un peu grand, nos parents nous apprennent ce que c'est que d'être une femme, hein, n'est-ce hein, pas Tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ton ménage et puis euh, tout ira bien pour toi. Même si euh, les mentalités se sont un peu ouvertes maintenant et que la femme a le droit de travailler, bah ouais, oh, quelle bonne invention le travail pour la femme, c'est vrai que... La femme devient indépendante financièrement, etc. Sauf qu'elle ben, n'a plus de famille, hein, parce que ben non, il faut qu'elle ramène. Euh, ben, il faut qu'elle trouve un travail. Un travail, ben, celles qui ont de la chance ont un travail qui lui plaise. Et celles qui n'ont pas de chance, et ben, elles travaillent parce qu'elles sont obligées de faire bouillir la marmite avec leur homme, si elles sont en couple ou toutes seules. Si... Voilà. Et c'est pire encore si elles ont des enfants, voilà. Et tout ça, c'est le rôle d'une femme. Donc euh, la femme, elle est d'abord enfant, puis adolescente, puis ben, elle se marie ou pas, puis elle a des enfants, puis elle s'est mise au travail. Donc moi, j'estime que la femme, dans sa globalité, dans toute sa féminité, qu'elle soit femme, épouse, mère, doit être respectée au quotidien et non pas une seule fois par an. Pareil pour les enfants, pareil pour les hommes. Ah, la fête des pères bah ouais, la fête des pères On va fêter les pères une fois par an. Mais euh, les pères, c'est tous les, tous les jours qu'il faut, qu faut les fêter. Parce qu'il y en a qui le méritent vraiment. Il y en a qui le méritent vraiment. Et euh, c'est dommage de les fêter qu'une fois par an. Donc c'est à nous de changer, de changer ça. C'est à nous de faire en sorte que euh, les fêtes, euh, une fois par an, deviennent des fêtes quotidiennes. Se faire plaisir. Faire plaisir à notre entourage, à notre famille. Faire plaisir... Euh, à, à tous ceux qu'on aime. Et euh, déjà, on n'aurait pas besoin d'une journée par an pour faire euh, la journée de la femme, ou la journée de l'homme. Enfin, la journée. Alors nous, euh, on a de la chance. Hein. Ah oui, oui, oui, on a de la chance. Hein. On a la journée de la femme, on a la fête des mères, on a la fête des grands-pères. Oh, on est gâtés oh, là, là. Mais dans quel monde on vit Sérieux rien elle fait des amoureux aussi. Ouais, ouais, mais les amoureux, sont amoureux que le 14 juillet. Hein. Après, ils se... Après, non. non, non. Alors, euh, on fait des cadeaux, on fait des sorties, on s'habille correctement le 14 juillet parce qu'on est amoureux. Et puis après, euh, c'est plus la peine. C'est plus la peine parce que la journée est passée. Donc après, on continue à vivre notre vie normalement. Euh, notre conjoint, on s'en fout. Et puis, euh, voilà. Voilà. Hum c'est ça. magique, on n'a pas gagné la guerre, je vous le dis, hein. c'est vraiment euh, quelque chose de déplorable. Quoi. C pff, ça n'a même pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être tous les jours, la fête. Ça devrait être tous les jours. La fête de tout le monde. La fête de tout le monde devrait être tous les jours. Ah ben non, parce que en fait euh, c'est marrant hein, parce que en y réfléchissant et au ressenti que j'ai là actuellement, je me dis que euh, si c'était la fête tous les jours, ah ben, les lobbies financiers, ils y perdraient. Dans le sens où. Bah, euh, on fait tous les jours un petit truc, un petit machin. Euh, on fait plaisir à l'autre, on se fait plaisir. Et tous les jours, bah, euh, on pourrait euh, rendre la vie plus agréable et plus intense et plus belle. Mais en le faisant une fois par an, bah, ça regroupe. Ça regroupe. Vous remarquerez qu'à la Saint-Valentin, tout le monde, hein, tout le monde, hein. les amoureux, tous ceux qui sont amoureux, euh, fête la fête euh, sur Facebook, il Bonne Fête, Bonne Saint-Valentin, que les couples en général se font des cadeaux, donc tout ça, ça fait marcher le commerce, et que même ceux qui sont en seuls, et qui ne sont pas amoureux, bah, ils trouvent le moyen de souhaiter une bonne fête à ceux qui le sont. C'est génial, c'est ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est juste complètement bête, parce que c'est tous les jours. À ce moment-là, tous les jours, on se dit euh, « Bonne fête des amoureux, bonne fête des femmes, bonne fête des hommes, euh, bonne fête des pères, bonne fête des mères, euh, bonne fête aux enfants, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours ». Tous les jours, on leur donne de l'amour et de la, et, euh, du bien être et tout. Et c'est génial. Il n'y a pas besoin euh, qu'il y ait une journée par an. Ben non. Moi, je pas à ça. Je pas. Non. La fête des grands-mères, la fête des mères et tout. Alors oui, c'est vrai. Ouais. J'ai eu un cadeau pour la fête des grands-mères. Mais sérieusement, euh, j'en aurais pas eu. Ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Parce que voilà, c'est... Euh, si on aime, si on aime, vraiment, si on aime, euh, si on s'aime soi-même, si on aime notre famille, si on aime nos enfants, si on aime notre mari, si on aime notre conjoint, si on aime euh, les êtres humains tout simplement, c'est la fête tous les jours, tous les jours, pas une fois par an. Alors bon, bah, si ça vous plaît de faire la journée de la femme aujourd'hui, ben... Bah, Tant mieux à ceux qui sont contents d'avoir une maman, à ceux qui sont contents d'avoir une épouse, à ceux qui sont contents d'avoir euh, bah, une femme dans leur entourage et de se dire « Chouette, euh, c'est la journée de la femme. » Moi, aujourd'hui, euh, je pense tout, surtout à celles qui, qui ne font pas partie du lot. À celles qui qui vont souffrir aujourd'hui Qui pour elles, le, le fait que ce soit la fête de la femme n'a aucun sens Ben non Parce que, ben, elles vont souffrir. Elles vont se faire taper dessus. Certaines vont même y laisser leur vie. Certaines ben, sont obligées de faire les poubelles pour manger. Certaines n'ont pas de toit sur la tête. Certaines n'ont même pas de quoi nourrir leurs enfants. Et en fait, à ces femmes-là, et eh ben, c'est tous les jours que j'y pense. Pas qu'aujourd'hui. Tous les jours. Même si je vis ma vie au quotidien, c'est un fait. Et, et que c'est... Euh, il faut être un peu euh, égoïste, parce qu'il faut penser à soi avant de penser aux autres. Ben moi, je pense à moi. Et en pensant à moi, ben je pense aux autres aussi. Et je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas ce qu'elles devraient. Et pourtant, aujourd'hui, c'est leur fête. C'est une vaste hypocrisie. C'est une vaste fumisterie. Mais bon. Écoutez, si vous voulez rentrer dans ce grand rassemblement des fêtes des femmes, eh ben écoutez, euh, bonne fête à vous. Mmh. Moi, j'ai posté un truc sur Facebook. Ça plaît, ça plaît pas. Pas bah, tant pis. Mais enfin, c'est ce que je ressens. On ne doit pas avoir de jour spécial pour fêter l'amour de l'être humain, quel qu'il soit, où qu'il soit, d'où il vienne, quelle que soit la race. Et quand je dis race, ce n'est pas euh, péjoratif, mais euh, la race humaine. Voilà. La race humaine, Qu'elles soient blanches, rouges, jaunes, noires, ou... je ne sais pas, euh, toutes. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la fête de la femme. C'est la fête du monde. C'est la fête des êtres humains. Voilà. C'était le message de ce dimanche. Et bien, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous le meilleur. Soyez heureux. Soyez... Dans l'amour, quelle que soit la journée, quel que soit le moment, quel que soit l'instant, quels que soient les événements que vous vivez, soyez dans l'amour et dans la paix. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.